Bonjour les gens, aujourd'hui je décide de vous amener avec Antion et moi. Antion est un conducteur que j'ai libéré il y a presque un an jour pour jour en conduite accompagnée avec ses parents. Et ça tombe bien parce que dans quelques jours, il aura 18 ans. Ce que je vous propose de faire, c'est de monter avec nous en voiture pour justement voir un petit peu la préparation permis qu'il y a après la conduite accompagnée, c'est-à-dire la remise à niveau des bonnes habitudes et surtout aussi lui montrer les endroits où il est susceptible de passer le jour de l'examen. Pour le soutenir, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, à la partager si ça vous a plu, et bien sûr, j'attends vos commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de sa conduite. On y va Tu vois, comme je te disais hier, tu surveilles un petit peu devant, un peu ta vitesse, voilà, un petit peu derrière, que les gens ne collent pas. Bon, là je te préviens un petit peu tôt, mais ce qu'on va faire après le virage, on va partir à gauche. Voilà, ok pour les contrôles, du coup, ok pour la vitesse. Et là, regarde. Normalement, tu es prioritaire, puisqu'à gauche ils ont des pointillés et les jambes de droite aussi. Tu vois, le sais dès le passage. Donc c'est bien d'avoir quand même jeté un coup d'œil. Et après, voilà, ici c'est calme parce qu'évidemment, à cette heure-là, 8 heures du matin. Un samedi matin, c'est plutôt calme. Mais vu que tu passes lundi et qu'il y a la rentrée, il faudra être vigilant. Ok. Ouais. J'ai pas vu la météo. Est-ce qu'il pleut lundi ouais, J'ai pas regardé. Parce que s'il pleut, il y a un avantage. Tu le connais Non. C'est qu'il y a un peu moins de piétons. Ouais. Mais il y a un peu plus de voitures. Parce que les gens, ils parlent de la voiture. Bon, que fait ce monsieur au milieu de la route ni freiner ni ralentir, n'est pas peur d'accélérer un peu plus. Voilà, comme ça troisième ça passe. Parce que tu vois encore une fois quand tu t'as 30 c'est jusqu'où On l'a dit hier, jusqu'à de section. Ouais. Allez, c'est bien de l'avoir vu. C'est pour ça balaye bien en fait au niveau du regard. Ok, gauche, droite et droite, gauche. Voilà. Est-ce que tu l'as vu Un tard ouais. mais tu l'as vu. Donc, on va continuer du coup à gauche. Vérifier les rétro j'ai l'œil. Hein. et donc souvent ce que les inspecteurs aiment bien faire ici on va le faire aussi c'est que où tu veux on va se garer à gauche directement en avant d'accord donc où tu veux on se gare à gauche directement en avant ok Allez, on immobilise. Le point mort, le frère main. OK. Alors, on va couper le moteur pour être sûr. Je vais te montrer, en fait, quelques questions. Okay. Si on te demandait, euh, par rapport à tout ce qui est papier du véhicule, les papiers du véhicule, tu les ajustes ici. D'accord Donc, je te laisse ouvrir. Vas-y. Voilà. Et donc, là, on pourrait te demander, par exemple, de vérifier la présence de la carte grise, tout ce qui est assurance. Normalement, je crois que tu l'ajustes derrière. C'est ça qu'on vérifie quand même. Ouvre l'autre volet. oui. Ah, assurance, carte grise. Ok. Donc c'est bon, évidemment, le permis, tu l'as pas encore. Tout ce qui est euh, gilet jaune. Est voilà, tu l'as juste à côté, donc ça regarde, tu peux te le remettre, attends de pas. Là, au niveau de l'éthylotest, je sais pas si tu es au courant, mais ça a encore un petit peu changé. En fait, l'éthylotest, il n'est pas obligatoire à l'intérieur de la voiture. Donc si on te pose la question, tu lui dis, on n'en a pas. Je vérifie quand même que Willy, il n'en a pas un. Euh, Ben si, il en a un d'ailleurs. Tu lui dis, on en a un ici. D'accord Et okay. qui le teste. Juste la, la réglementation jeune conducteur, est-ce que tu la connais À partir de combien on est en infraction En grammes par litre de sang, c'est ah, 0,2 Ouais, 0,2, euh, donc 0,20 grammes par litre de sang, donc ça veut dire même pas un verre d'alcool. Okay. Mmh. Mettre ce rétro en mode nuit, est-ce que tu serais capable de le faire hein Celui-là Ouais, par exemple. C'est un bouton, non, je ne sais pas du tout. Tu étais presque Celui-là Ouais. Voilà, donc ça, euh, on va s'en servir quand du coup La nuit. Ouais, donc tu peux l'enlever la nuit, ok, quand derrière les gens. Je savais pas que ça existait. Ils ont les feux de route. D'accord, ah ouais. si t'es ébloui, tu mets ça, ok. Après, bon, les commandes ici, les principales, hein, tu vas retrouver feu de détresse, mmh. tu vas retrouver ça, c'est quoi Ça, c'est. Euh... C'est n'est pas une bonne réponse. C'est le. Des givrages, des givrages de la lunette arrière Et donc des embuages De devant okay. Tout ce qui est commande dessuie des glace donc On les a vu tout à l'heure On pourrait te dire voilà, de mettre par exemple L'essuie-glace sur la vitesse la plus élevée ce serait ici. Essuie-glace avant hein. C'est ici du coup Ah non c'est arrière Juste monté Voilà, d'accord, donc là tu l'as mis à fond Ok on peut l'enlever Voilà, essuie-glace arrière C'est pas vertiré comme vers nous Non, là tu vas mettre le lave-glace voilà. Tourne celui-là, ouais. Regarde, une fois du coup, derrière, tu as mis l'essuie-glace. Si tu faisais un tour de plus, tu allumerais le lave-glace. Okay, ok, les feux, on les a vu hier. Ouais. Euh, tout ce qui va être par exemple système isofix. Ah, oui, le système isofix, c'est une bonne question. Ça te parle non. Non. en fait. Regarde, le système isofix, tu l'as en fait sur ton bouquin ici, c'est à dire que le bouton que je t'ai montré derrière, le siège auto, quand tu le clips en fait directement à l'armature en acier, le siège auto il va être beaucoup mieux retenu. Donc, on va repartir ben, dès que c'est possible. Du coup, donc, au fait, je t'ai rien dit sur le rangement en épi parce qu'il était bien. Alors, juste attention au voyants sur le tableau de bord. Et tu vois, il vaut mieux d'abord reculer et tourner. T'as pas besoin du clignot Donc là c'est pour ça que du coup on a pu y aller, le véhicule il était loin, d'accord Mais après surtout il faut pas forcer le passage. Ça marche Ok. Allez on repart. Voilà si on te dit rien tu vas tout droit. Donc tu vois c'est bien d'avoir quand même mis le clignot parce que la plupart du temps on oublie en fait que c'est un tout petit giratoire. et du coup on oublie évidemment le clignot et donc les rétros et tout ce qui va avec. Bon priorité à droite ou pas Qu'est-ce qu'ils avaient les gens de droite Ils avaient assez de déplacage. Et bien voilà, quelqu'un qui observe. En plus, Antoine a corrigé les mains sur le volant. Là, c'est parfait. Il t'a vu les petits piétons cachés sous les arcades. Ça, faut toujours faire gaffe. Parce que c'est impressionnant quand ça traverse. Alors, un peu plus de circulation ici, ça m'arrange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite au niveau du feu. Donc à droite au niveau du feu. Voilà, donc on fait gaffe qu'il n'y ait pas des piétons cachés, la couleur du feu, papy qui te colle un petit peu. Regarde, le feu c'est bon, lui il va te dépasser là, j'en suis sûr, voilà. La mer à l'intérieur du volant, je l'ai vu. Essayer d'observer, mais en fait, un inspecteur ne te dira jamais où tu dois aller. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi La sens interdit du coup à droite, et eh ben oui, parce que tu as un sens interdit en face et à gauche, ils ont un sens interdit aussi. Donc, la voiture elle le cachait un petit peu, mais c'est bien de l'avoir vu au début. Donc, cette fois-ci, pareil, on te dit rien, tu vas tout droit. D'accord. Tu vois là ce que tu peux faire, c'est que tu continues et tu fais bien gaffe à droite qu'il n'y ait pas des voitures qui bougent, que ce soit par exemple des roues, des feux de recul qui s'allumeraient, des portières qui s'ouvrent, etc. Pour l'instant c'est assez calme, à part là-bas au fond où t'as un petit fourgon qui avance, sinon c'est plutôt calme. Allez, donc là on va aller tout droit. Ouais, ouais, ça phrases d'inspecteur, ça quand c'est possible. Tu montais déjà du Non, mais là tu vas y aller. Pourquoi tu braques autant à droite ah, je, je, je Un conseil, si tu t'arrêtes avec les roues droites, touche pas ton volant. Alors, on s'arrête. Ok, quelques questions. D'abord, si tu t'arrêtes avec les roues droites, pourquoi tourner le volant Il n'y a pas besoin. D'accord, si tu t'arrêtes avec les roues droites, il vaut mieux reculer droit. Ok. Ensuite, juste avant de faire la manœuvre, est-ce que tu as vérifié à gauche le petit angle mort <rire> Là, je préfère. Il vaut mieux. D'accord, pense surtout à l'aspect sécuritaire, la manœuvre après c'est secondaire. Okay. Troisième question, la plus importante. Il y a une voiture qui vient d'arriver. Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir laissée passer qu'il y avait la place pour doubler qu'il n'y avait personne en face D'accord, alors surtout lundi quand tu passes le permis quelqu'un arrive, arrête-toi D'accord, parce que si tu continues à reculer, qu'est-ce qui va se passer L'inspecteur va freiner parce qu'en fait tu refuses la priorité aux gens qui sont derrière en fait on n'est jamais prioritaire quand on manœuvre donc surtout, arrête-toi elle passe, ok, et après poursuis ta manœuvre, ok surtout. Parce qu'après, dans la technique, ta manœuvre, regarde, elle n'est pas si mal que ça. D'accord On n'est on pas monté sur le trottoir. On n'a pas filmé non plus tout à gauche à contresens. La petite bordure que tu as senti, c'est juste devant ici, la bordure en béton. ok Mais c'est rien. Mais surtout, attention, tenez à l'avance. D'accord Donc ça, c'était bon. Je vérifie l'angle mort. Et surtout, je laisse passer les autres. Sous peine que l'inspecteur, il appuie là. D'accord Parce l'inspecteur n'a pas ça. Il n'y a que le frein, du coup. Okay. OK Tu t'en souviendras ouais. Allez. Du coup, on repart. Donc là, tu vois ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as deux, tu l'as mis beaucoup plus tôt. D'accord. Donc tu as vu comment c'était vachement plus simple de, de faire ton ta boîte de stockage, pardon. On tourne à droite ici. Et là, tu vas t'arrêter sur le dégagement. On s'arrête juste à droite ici. Allez on s'arrête. OK. Et on fait un petit demi-tour. À droite ici, si oui. Il va faire ce que les élèves préfèrent. Monsieur, vous voulez à droite, vous allez effectuer un rangement en bataille. Donc un rangement arrière. Arrière Et oui. J'entends pas le clignot, c'est dingue. Ah. Tu t'en rappelles ou pas du tout Pas du tout. La main. Donc essaye on voit ensuite pour toi je peux ouvrir la portière hein, pour vérifier je veux pas être mauvaise langue mais je le sens pas non plus. <rire> donc là tu as deux possibilités soit tu refais entièrement ta manœuvre, soit tu peux juste décider de réajuster c'est à dire tu avances et tu rattrapes tant qu'on met pas le point mort le frein à main c'est rattrapable hein comme ça après on va essayer de voir où est ce qu'il y a une erreur bien rattraper normalement ok c'est mieux donc pour une bonne manœuvre Anton il nous faut une bonne allure il nous faut une bonne technique c'était quoi ta technique euh, j'ai essayé de faire comme un créneau euh, quand j'ai vu la ligne ici là, au bout de coin. <rire> tourner, braquer et après euh, ajuster, mais. Mais ça marche pas. Ah, ça marche. Alors le mieux, on va essayer de le reprendre. Euh, C'est de se dire qu'on va plutôt amener le rétro à hauteur de la ligne. Ouais. D'accord, le rétro à hauteur de la ligne, et normalement quand tu vas reculer, tourner, tu devrais atterrir trois places en arrière. Ça te parle ou pas du tout je Ouais. Pourrais. Bon. Tu vas voir, on va essayer. Ok, et tout ça évidemment en hein. sécurité. Okay. On y va Ouais. Donc on va voir le avant après, comme les transformations là dans les relooking. Donc, toujours pareil, avance-toi un peu plus. Voilà, avance, avance, avance, avance. On va avoir les roues droites. Ok, clignotant à droite, serre légèrement à droite pour que ça puisse marcher. Voilà, remets le clignot et on s'arrête. Clac. Donc, marche arrière. Ok, là il te faut à peu près donc ce rétro à hauteur de la ligne. D'accord Donc là il vaut mieux avancer un tout petit peu plus parce qu'en fait on n'y est pas encore. C'est vrai que je t'avais demandé pardon de te mettre la marche arrière mais c'était un peu tôt. Ok, là pas plus, d'accord Mais surtout reste avec les roues droites. Voilà, comme ça tu remets le clignot. C'est mieux de démarrer avec les roues droites. Donc là, il faut se dire que tu as à peu près le rétro à hauteur de la ligne et que toi, tu dois voir à peu près au milieu de la portière parce qu'en fait, ouais. euh, tu n'es pas au même endroit que moi. D'accord Donc, on remet encore une fois. Okay. Ensuite, la marche arrière, elle est mise. Parfait. Donc, tu vérifies autour qu'il n'y ait personne qui arrive. Voilà. Et ensuite, tu vas essayer en même temps, reculer, tourner, reculer, tourner, pour atterrir trois cases en arrière. Je la vois, la merde. <rire> Recule. Vas-y braque, recule, le tourne, recule, le tourne, à fond, à fond, à fond, à fond, pour que ça puisse marcher. Reste braqué à fond, ok Donc tu fais bien gaffe qu'il n'y ait personne autour. Et quand tu vas être droit par rapport à en face, donc tu as encore un peu le temps, quand tu es droit, c'est-à-dire là, un tour et demi. Vas-y, redresse les roues, ok Et là, on recule encore. Voilà, et c'est bien du coup de se retourner quand même, même si on est ici avec un trottoir derrière, on ne sait jamais. Voilà alors, on va essayer de vérifier, mais j'ai peur que tu n'aies pas tourné assez vite le volant. Vas-y, ouvre la portière pour voir. Ouais, Je suis entre les deux. Tu es un peu entre les deux je Tu vois pas prendre. la ligne Non. Non mais Ça veut dire qu'en fait, le volant, c'est pour ça il faut vraiment le braquer je à fond. D'accord, je recule et tout de suite, boum, je braque à fond. Okay. Donc, c'est pas grave. Tu veux la refaire ouais. en entier ou tu veux. Euh... Ouais Allez, on refait en entier comme ça, on va rester sur un point positif. mon rangement en bataille, tuto rangement en bataille, avec Antion, <rire> voilà, et quand t'es droit, ah t'as un peu le temps, un chouïa, là, le souci du détail, c'est bien, ok, je pense qu'on est bien là, non ouais. Ah ben voilà, d'accord, alors après peu importe qu'il y ait plus de distance par exemple de mon côté que du tien etc, on s'en fout un peu, l'idée c'est juste encore une fois d'avoir fait la manœuvre en sécurité, c'est à dire clignot à l'avance, ok, euh, vérifier autour de toi et seulement après faire la manœuvre. Voyons, petite question quand même de vérification, est-ce que tu pourrais euh, m'allumer les feux de brouillard arrière et me montrer le voyant sur le tableau de bord donc c'est lequel voilà. Est-ce que tu pourrais les utiliser par forte pluie euh, Oui, absolument pas. D'accord <rire> On va les enlever. <rire> voilà. Donc ne faites pas comme lui et bossez vos vérifs. La vidéo a maintenant quelques semaines et je ne vous cache pas qu'Antoine a fêté ses 18 ans. Il est maintenant détenteur du permis de conduire. Il a tenu compte de tout ce qu'on a dit et a corrigé pour le jour de l'examen. Félicitations si tu regardes cette vidéo et surtout, sois prudent. Nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens.